Merci à tous d'être présents. On va pouvoir donc ouvrir ces premières journées de l'UCLI. C'est un plaisir de vous accueillir. Comprendre pour agir, c'est clairement les objectifs de cette journée. Quatre tables rondes distinctes vont se succéder aujourd'hui. Pourtant, au-delà de la diversité des titres de ces tables rondes, c'est bien une même question qui va être déployée avec différents angles d'abord. Comment articuler Comment articuler d'une part une approche curative, une approche thérapeutique de la question des vulnérabilités et d'autre part une approche existentielle, une approche qui part du constat que toute vie humaine est vulnérable. D'autre part, nous serons également invités à nous demander ce que nous apprenons des personnes vulnérables et ce que nous enseigne l'expérience de la vulnérabilité. Il me semble que l'efficacité des parades aux vulnérabilités ne vient pas que des structures internes ou externes, mais elle vient de la volonté et des compétences des hommes et des femmes qui les animent.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 Il y en a quatre qui alternent, qui franchissent le seuil dans un autre, et il y en a quatre qui restent durablement pauvres. La politique par, c'est la politique pour. Donc la politique par les riches, c'est de la politique pour les riches, la politique par les minorités, c'est de la politique davantage pour les minorités. Pensée pluridisciplinaire, des acteurs, on doit se mettre à de nombreux acteurs autour des, des tables. Ce n'est plus seulement un type de sachant qui peut régler tous les problèmes. Il y a une quête de sens générale,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 hors des règles du jeu. Euh, résumer une personne à euh, euh, d'une part un problème d'emploi, d'autre part un problème social, enfin un problème d'accès au logement, euh, euh, néglige complètement euh, la globalité de la personne. De ce point de vue-là, on peut dire qu'il y, qu y, y a vraiment une vulnérabilité euh, ontologique, originelle, qui fait partie de tout être humain. Parce que nous sommes faits pour l'amour, nous sommes vulnérables. J'attends de l'être aimé, qu'il me donne une réponse libre, je t'aime, je ne peux pas lui, imposer, lui imposer de m'aimer. Je...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 Donc voilà quand même peut-être une vulnérabilité que personne n'attendait il y a cinq ans, mais qui vraiment aujourd'hui on prend de face. Nos systèmes de protection sociale sont encore emprunts de ce côté violent qui a sorti à l'aide une humiliation. Mais aujourd'hui, elle fait partie pour les personnes qui ont besoin d'aide, soit de manière chronique, soit parce qu'elles elles font face à un choc temporaire de la vie, euh, de l'expérience de la protection sociale. Quoi qu'il en soit, la reconnaissance de notre propre vulnérabilité d'individu n'est pas l'aveu d'une défaite préannoncée, mais s'inscrit toujours dans une dialectique, une dialectique de consentement et de résistance, d'acceptation et d'adaptation créative. Et c'est les paradoxes de l'autonomie et de la vulnérabilité qui avait été déjà mis en lumière par, le, par Paul Ricoeur, que je cite. C'est le même homme, dit-il, qui est l'un et l'autre, vulnérable et autonome, euh, sous des points de vue différents. Et il s'agit donc de se former à l'écoute les uns les autres dans l'affirmation de la dignité de ces personnes en situation de vulnérabilité. On a vu hier soir, comme aujourd'hui, l'importance de l'éducation, tant initiale que tout au long de la vie. En conclusion, il me semble que c'est justement la mission d'une chaire universitaire comme la nôtre, de construire ce lieu pour écouter cette parole des personnes vulnérables, c'est-à-dire potentiellement chacune et chacun d'entre nous, parce que nous sommes tous vulnérables, de comprendre ce qui nous est dit là, dans cette parole des vulnérables, est de discerner pour agir ensemble dans cette auberge commune. Remerciements aussi aux membres du Conseil d'orientation, du Conseil scientifique de la chaire, qui travaillent depuis près de trois ans sur ce projet. Remerciements au personnel de l'UCLI, qui ont travaillé en amont et pendant cette journée. Aux intervenantes et aux intervenants qui nous ont rejoints. Et puis enfin, aux partenaires de la chaire, partenaires d'entreprises et partenaires médias. L'Université catholique de Lyon est, est heureuse et fière d'avoir fondé cette chaire dédiée aux, aux vulnérabilités, d'avoir initié ce projet. Je remercie enfin chacun d'entre vous d'avoir donné corps à ce projet simplement par votre présence active. Très bonne soirée à tous. Merci.